bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau devlog donc pour ce devlog et les devlogs qui vont suivre ça va être un petit peu spécial en fait je vais tout simplement expliquer des notions que euh, j'aurais appliquées dans le passé et une fois que j'aurai expliqué l'ensemble euh, des choses un peu compliquées euh, je passerai à un devlog plus classique tel que euh, euh, dire ce que je vais faire dans la semaine ou dans le mois et le mettre sous forme de vidéo condensée Pour commencer, euh, on va parler des euh, events puisque c'est quelque chose quand même qui est important de, sur les, les jeux actuels. Euh, en clair, les events, ça va permettre de, euh, moi j'appelle ça comme ça, de créer un lien entre les, différentes, euh, entre les différents événements du jeu qu'il se passe, que ce soit une interaction au niveau utilisateur que euh, des interactions au niveau du jeu donc ça permet un petit peu de regrouper tout ça et euh, d'en faire en fait un système principal euh, moi je dis comme ça de communication entre les objets bon un système d'event qu'est-ce que c'est c'est d'abord un, une classe comme, le, comme vous l'avez vu avant qui va euh, s'occuper euh, de gérer tous ces events alors dans cette classe il y a euh, bien sûr euh, une liste qui y est ici un set, c'est comparable à une liste mais c'est juste que c'est pas ordonné, puisque finalement on s'en fiche. Donc c'est une liste qui va contenir des listeners, donc des objets qui vont écouter. Dans cette classe, il y a aussi euh, une méthode qui va permettre d'appeler les events. Les événements, c'est-à-dire quand un événement va se produire, je sais pas moi, au niveau du monde, et bien c'est la classe monde qui va euh, appeler un event la météo a changé par exemple. Et après, il y a deux autres méthodes qui vont servir à enregistrer et à désenregistrer les euh, listeners, donc les objets qui vont écouter les événements, qui vont attendre que les événements se passent. Ici, on a euh, un objet qui va écouter comme objet A, qui va écouter quand l'événement A va se passer. Et on a aussi un objet B qui va écouter quand un événement B va se passer. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici il y a euh, une petite annotation, ça s'appelle devant les méthodes euh, qui nous intéressent. Euh, ça s'appelle c'est event handler. Bon, pour mettre cette annotation, il faut créer une interface un petit peu spéciale qui va du coup nous permettre d'écrire les annotations et ces annotations vont nous indiquer que euh, cette méthode donc on A et on B peuvent être appelées si l'événement A est appelé vous allez voir après avec le code ce sera normalement un peu plus simple et un peu plus clair donc on a le AEvent, event, le B event, euh, ces deux objets euh, contiennent des objets de type A et de type B c'est très générique hein, ici on verra après avec un exemple concret avec le joueur. Et donc évidemment, ces deux classes euh, sont directement des filles de Event. Euh, donc ce sont des objets qui héritent de la classe Event pour pouvoir être appelés dans l'Event Manager. Donc ici, on va voir directement le, euh, le cas concret. Euh, ici, on a le Player Listener. Donc on va ajouter devant la méthode lorsque le player bouge, la notation. Event Handler pour que, euh, elle puisse être reconnue dans le euh, call event. On verra après comment c'est reconnu. Cette méthode prend en paramètre euh, un événement qui hérite forcément de event et cet événement move event a un objet de type player, donc joueur. Et donc euh, pourquoi on utilise cette annotation event handler c'est pour nous séparer des différentes méthodes utilitaires qui peuvent être incluses dans la classe. Les listeners, c'est pour éviter qu'ici on regarde des méthodes qui n'ont pas lieu d'être regardées. Voilà, donc ici on a un set qui va du coup être une liste, voilà, donc une collection où les listeners, les objets qui vont écouter les événements sont rangés dans le thésor. On verra après le call event un peu plus tard, parce que c'est un petit peu la méthode la plus compliquée. Donc il y a aussi possibilité d'enregistrer, donc en fin de compte c'est très simple, on ajoute juste le listener en paramètre à la liste. Et là, à l'inverse, on l'enlève. Ici on enlève tous les listeners. Euh, comment se présente une classe listener Alors ici c'est une classe qui va implémenter une interface vide type listener. Ce listener du coup contient les variables, contient un constructeur et euh, il contient deux méthodes ici. Donc, une méthode lorsque un GUI va s'ouvrir, donc pour faire une action. Bon, et donc ici on a différentes choses. Euh, il y a des événements qui sont appelés. Donc comment ça se produit J'ai créé tout simplement une méthode d'instance donc qui va nous retourner l'instance de la classe d'EventManager pour éviter qu'on en recrée à chaque fois plusieurs même si au final il serait possible de créer plusieurs event managers pour euh, différentes parties du jeu euh, donc ici on va simplement appeler l'event, l'event de type on quitte le jeu donc dans cette nouvelle classe qui implémente keylistener et elle-même listener on a trois méthodes donc si on a trois méthodes qui peuvent être appelées lorsqu'une clé du clavier est pressée Lorsqu'une clé du clavier est relâchée, Lorsqu'une clé du clavier est maintenue. Bon, je fais des tests, voilà. C'est pour ça que des fois, il y a des trucs en commentaire. Et ici, on remarque qu'il y a une méthode update Qui n'a pas cette annotation. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ces annotations. Parce que cette méthode, j'ai pas envie qu'elle soit appelée. Et donc, encore une fois, ici, vous voyez, J'appelle des événements à partir d'un listener. Ça permet de faire un échange et de traiter les informations. Surtout de les faire communiquer. Donc le call event tout simplement ce qu'il va faire c'est qu'il va regarder dans la liste de listener chaque méthode chaque méthode dont la notation event est présente on va voir après, juste après ce que la notation event handler, comment ça se présente dans une classe si une méthode a la notation event handler, toutes les méthodes de DexPeller, donc par exemple ici si celui-là est enregistré, si on a une, deux, trois, quatre méthodes dans ces quatre méthodes uniquement ces trois là ont la notation et donc du coup on va regarder si la méthode a un paramètre et uniquement un, si ce n'est pas le cas, ben, ça veut dire que il y a eu un problème puisque une méthode qui écoute, elle écoute un seul événement. Si on veut qu'il y ait deux événements écoutés pour le même listener, ou trois, ce qui est ici présent dans ce cas, et eh bien on fait trois méthodes différentes. Et après, on regarde, ici, on regarde si le paramètre de la méthode correspond à, euh, à l'event qui est euh, actuellement appelé. Donc en clair, si un event de type KeyPressEvent est appelé, et que ce listener est enregistré, cette méthode sera appelée et exécutée. C'est ça qui est dit en fait ici. Donc euh, ça, ce moyen de faire, c'est euh, ce qu'on appelle de la réflexion ou de euh, l'introspection. Je vous envoie directement vers euh, un site qui euh, parle de ça. C'est vraiment très intéressant parce qu'on permet justement de euh, outre certaines limites et ici la limite c'est euh, bah de faire appel à des méthodes qu'on ne connaît pas spécialement euh, donc maintenant on va voir euh, ce que comment ça se présente une annotation du coup ça se présente sous forme de, de classe de type interface on doit mettre des annotations à cette classe euh, donc on doit dire que ça correspond à quelle la cible de l'annotation il y a différentes cibles d'autres annotations, euh, les constructeurs, les les variables de classe, les variables locales, les packages, les paramètres, les types de paramètres, bref. Et surtout, nous, ce qui si nous intéresse ici, c'est les méthodes. Et, euh, la, l'annotation qu'il y a en plus, c'est la retention. C'est, euh, pour dire qu'en fait, cette annotation est utilisée pendant que le programme est exécuté. Il y a deux autres possibilités, lorsque c'est dans un code source, et lorsque c'est dans une classe. Bon. Donc source c'est pour le compiler le compilateur pardon mais là c'est en fait pour le code compilé lorsqu'on veut manipuler le code compilé bon nous ici ce qui nous intéresse c'est vraiment lorsque le code est exécuté puisque lors de l'exécution on va voir si la méthode a cette annotation c'est vraiment pendant l'exécution que euh, ça se passe donc je vous remets ici le petit schéma euh, donc je récapitule les listeners sont enregistré dans le set via les méthodes. Ensuite, il y a d'autres classes dans le jeu telles que le monde euh, ou même des listeners qui font appel à des événements. Ces événements vont être appelés via le callEvent de la classe EventManager et dans ce callEvent, on va vérifier dans tous les listeners les méthodes contenant la euh, notation EventAdler. Et si les, enfin, si les méthodes contiennent l'annotation handler, on va vérifier si le paramètre de la méthode a le type d'événement. Et donc, cela permet également de pouvoir faire appel à deux méthodes donc de quasi même temps, pour un même événement. Il aurait pu y avoir iEvent, A et a 2 J'espère que vous avez compris la vidéo, j'espère que vous avez compris le système d'événements. C'est quand même quelque chose d'assez important. Dans un prochain devlog on verra euh, un logiciel, on verra je pense le World Editor, comment je l'ai mis, comment je l'ai structuré. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, à plus, ciao.